Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais insister sur l'importance des supports et des résistances. Donc ça fait des années que je commercialise des formations au trading. Et je constate que beaucoup de personnes donc qui débutent en trading ont du mal avec cette notion de support et de résistance alors que c'est vraiment la base du trading. La première chose que vous devez apprendre lorsque vous voulez gagner de l'argent sur les marchés c'est de comprendre comment fonctionnent les supports et les résistances parce que ça va vous permettre de gagner pratiquement euh, de manière sûre en utilisant très peu d'indicateurs. Donc un support et une résistance, qu'est-ce que c'est Lorsque vous avez un marché qui monte, il ne va pas monter indéfiniment. À un moment donné il va redescendre peut-être jusqu'à ce niveau-là et puis il va remonter. Ou bien il va redescendre sur un autre niveau avant de remonter. Et qu'est-ce que vous constatez c'est que lorsque on a un niveau qui se répète ici plusieurs fois, le marché se retourne et c'est systématique. Vous pouvez regarder ça sur des, des longues périodes, même parfois plusieurs années et vous verrez très régulièrement que lorsqu'un marché arrive à un niveau où il y a déjà eu un retournement, il va se retourner aussi. Alors ça peut être un petit peu plus haut, ça peut être un petit peu, un petit peu plus bas qu'a lieu le retournement mais vous avez des répétitions comme ça de manière quasiment infinie sur les marchés. Et vous pouvez regarder ça sur, sur un marché sur des unités de temps mensuelles, des semaines voire même des années, vous pouvez retourner parfois 5 ans en arrière et vous verrez qu'il y a des niveaux qui euh, sont vraiment pertinents aussi bien à ce niveau aussi donc qu'on appelle une résistance ou vers le bas qu'on appelle un support. Donc c'est vraiment la base euh, du trading parce que qu'à ce moment-là si vous vous positionnez lorsque le marché se retourne eh bien vous avez une grosse probabilité que euh, vous fassiez un beau trade à la, à la vente et que vous fassiez un beau trade à l'achat lorsque vous prenez donc des niveaux sur ces positions-là. Et ça, ça fonctionne depuis des années sur tous les marchés. Donc c'est très important d'avoir la notion de ces supports et ces résistances et ce n'est pas difficile. Et vous pouvez regarder ça sur toutes les unités de temps, vous aurez cela systématiquement. Vous pouvez regarder ça sur le 1 minute, sur le 5 minutes, sur le 15 minutes, sur le 1 semaine, un mois, une année. Vous, aurez toujours, vous pourrez toujours détecter ces niveaux-là. D'où l'importance de regarder sur toutes les unités de temps avant de vous décider de prendre euh, euh, un trade soit à l'achat soit à la vente. Et c'est également important pour savoir à quel moment sortir du marché. Si vous avez pris un, un trade ici, ben vous devez vous décider quand couper votre trade, quand prendre vos bénéfices. Donc c'est très important à ce niveau-là. De même si vous prenez un trade, euh, imaginons que vous preniez un trade à la vente ici, donc vous dites, pour X raisons, vous avez cru voir un signal que le marché allait se retourner et que vous prenez un trade là. Et vous voyez que le marché continue par là et vous êtes en perte. Regardez sur les différentes unités de temps si vous n'êtes pas proche donc d'une un, résistance, parce qu'il est probable que le marché va se retourner. Donc que votre petite perte que vous avez ici, ce n'est pas la peine de couper. Votre, votre trade parce que rapidement vous allez avoir euh, un retournement du marché. Si, si tout était parfait eh bien on pourrait dire qu'on prend toujours euh, les, les trades au meilleur moment et que le marché part toujours dans le bon sens euh, dans les minutes et les secondes qui suivent. Mais ce n'est pas le cas donc parfois on doit supporter une petite perte de quelques points avant que le marché se retourne et euh, il faut également ne pas attendre que le marché euh, reprenne les gains que vous avez gagnés avant de couper vos positions. Donc c'est très important de trouver ces niveaux et ces de support et de résistance. Vous pouvez également avoir des, des niveaux intermédiaires, vous pouvez très bien, le marché ne va pas forcément euh, retourner systématiquement au plus bas et faire toujours des mouvements comme ça, non vous pouvez avoir des mouvements qui se retournent à des niveaux intermédiaires. Donc sur les graphiques vous allez voir ça très clairement et c'est la première chose que moi j'enseigne dans ma formation. Donc je vous explique en détail dans mes formations, formation scalping, formation scalping plus Ishimoku, je vous conseille ça et vous verrez également qu'avec l'indicateur Ishimoku vous avez ces niveaux très clairement tracés par l'indicateur Ishimoku. Donc ça va vous aider, vous allez avoir des, des paliers donc avec les nuages vous allez avoir des, des, des paliers donc un nuage qui vous indique très clairement où sont les niveaux de support et de résistance. D'où l'intérêt d'avoir euh, donc ce, ce, cet indicateur et également euh, il vous indiquera que lorsque le marché arrive sur un nuage et eh bien vous avez très souvent un, un niveau de, de résistance ici et le marché repart à la hausse à ce moment-là. Donc moi je vous conseille donc d'utiliser cet indicateur ne fût-ce que pour ça parce que vous aurez des, des indications claires avec cet indicateur Ishimoku que le marché a une grosse probabilité de se retourner à ce niveau-là. Et regardez sur les différentes unités de temps vous verrez que les nuages bien sûr sont, sont positionnés à différents, à différents endroits, à différents niveaux euh, sur les unités de temps euh, différentes. Mais que très souvent vous avez des retournements, euh, ce n'est pas évident de rentre, pour le marché de rentrer euh, à l'intérieur d'un nuage surtout sur les unités de temps plus grandes et euh, vous verrez que c'est un très bon outil pour vous aider à déterminer les niveaux de support et de résistance qui est la base du trading qui est l'outil idéal pour vous aider à faire des gains. Je vous montre un exemple ici, donc nous sommes sur le DAX. Donc qu'est-ce qu'on voit ben On voit déjà ici donc le nuage Ishimoku, vous voyez. Et si on compare avec un graphique sans nuage, ben vous voyez que c'est déjà un peu moins facile de les déterminer encore que, regardez ici. Donc vous voyez ici, on a donc le marché qui est descendu ici vous voyez ici c'est un, un, une résistance à ce niveau-là et ici à ce niveau-là on a donc un support, le marché descend et rebondit là-dessus, il redescend là-dessus il rebondit. Donc vous voyez que ce n'est pas trop difficile de déterminer donc le marché mais de déterminer les supports et les résistances. Mais si on se met en, donc, euh, avec Ishimoku, donc je vais me mettre dans la même unité de temps mais vous voyez ici le marché qui descend sur le, le nuage Ishimoku et vous avez donc euh, ce niveau-là qui est clairement indiqué lorsque le marché arrive sur le nuage et eh bien vous avez euh, ce niveau de résistance. Donc si vous cherchez sur les différentes unités de temps donc vous voyez ici en M30, on le voit très bien ici, on a ce niveau ici qui est déterminé par le nuage. On voit le marché qui descend et il rebondit sur le nuage ici. Donc c'est vraiment caractéristique. Donc euh, les indicateurs euh, Ishimoku vous aideront à déterminer euh, ces niveaux de support et résistance. Vous voyez ici aussi le bas du nuage. Donc vous voyez le marché ici qui est arrêté par le bas du nuage. Donc euh, vous avez cela un grand nombre de fois. Vous voyez ici également... Un nuage haussier de Ishimoku. Vous voyez le marché qui arrive sur le nuage et puis qui repart, chaque fois il est re rechassé par le, le nuage. Ici bon il casse le nuage, on voit le nuage qui devient plus fin ici et le marché parvient à le, cache, le, le casser. Donc si on regarde sur différentes unités de temps vous allez retrouver cela euh, aussi bien avec euh, l'indicateur Ishimoku que sans l'indicateur mais euh, c'est un petit peu plus difficile de déterminer cela sans indicateur. Donc il faut un petit peu l'habitude et à ce moment-là vous arriverez donc à tracer euh, des niveaux de support et résistance et je vous explique cela donc euh, dans mes formations, comment les tracer parce que c'est vraiment extrêmement important de, de déterminer cela, ça, ça va vous permettre donc de prendre de, vos bénéfices, de prendre euh, vos gains et euh, de vous positionner au meilleur moment. Euh, lorsque, lorsque le marché par exemple casse un certain niveau comme ici vous voyez c'est un niveau euh, de résistance ici, le marché a difficile donc à, à dépasser ce niveau-là et puis à un moment donné il le casse. Donc et on va passer d'un niveau à l'autre, vous voyez on passe de ce niveau-ci à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment la base du trading, c'est ce que vous devez apprendre euh, essentiellement et c'est ce que je vous explique donc dans mes vidéos, dans mes formations. Voilà j'espère que j'insiste sur ce point-là parce que c'est vraiment la base du trading la base de vos résultats en trading, les supports et les résistances. C'est ce qui va vous permettre avant tout autre indicateur d'avoir des bons résultats en trading. Si vous avez apprécié ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous donnerai encore d'autres conseils dans mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir